Salut tout le monde, c'est Winman. Content avec vous. J'apprécie vraiment votre présence. Écoutez, on est avec la XS2000 de Vipar Spectra. Ainsi que la P2000 de Vipar Spectra. Qui n'est pas allumée présentement. On va attendre que les plantes soient un peu plus grosses. Ou peut-être même on va seulement attendre le moment où est-ce qu'on va tourner ça en floraison. Donc, on va allumer cette lumière-là. Lorsqu'on va décider de mettre cette lumière-là en 12-12, présentement, là, elle est 18 h allumée, 6 heures éteinte. Donc, si vous appréciez ce genre de vidéo, toujours, toujours, toujours, donnez un pouce bleu. C'est ce que je vous demande en retour. Donc, on regarde où ce qu'on en est rendu. Déjà deux semaines. La couleur est pas belle. On peut voir ici les feuilles qui sont un peu vers le bas. Aujourd'hui, tout de suite après cette vidéo, je vais les nourrir. Donc, c'est ce qui veut dire des nutriments. Pas seulement que de l'eau. Et puis, regardez là. 22 degrés, 44 degrés, euh, 44% d'humidité. Je pense qu'on pourrait monter ça à 50% d'humidité. Je me souviens plus par cœur, là. Je pense que 50% ce serait peut-être mieux. Et puis, euh, j'ai commandé quelque chose sur Internet pour pouvoir euh, soulever mes contenants. Et puis, euh, mes contenants, ils vont être soulevés. Le puis, quand ils vont couler, ben l'eau qui va couler dans la soucoupe, bien, ils ne vont pas reboire ça, les plants. Ça va être une nouvelle façon. Euh de nourrir mes plants ça va être sous le surélevé donc euh, les bébits les trips écoutez je les ai vraiment écrasé avec mes doigts j'ai arraché beaucoup beaucoup de feuilles ici là c'est le pink -couch, je crois le pink -couch numéro 4 Si là c'est un clone euh, j'ai arraché quasiment toutes les feuilles c'est pour ça que il n'y a peut-être pas beaucoup grossi là, depuis la dernière vidéo le Doji ici, euh, vraiment là, j'ai refait le Low Stress Training, j'ai refait les, les, les attaches, j'ai rattaché le plan. vraiment grossi depuis la dernière vidéo, le Doji numéro 1. Mais là, clairement, là a soif, a faim. Donc, on va euh, donner ça tout de suite après la vidéo. Ça va sûrement dégoûter dans le fond, les plans, ils vont reboire le surplus d'eau. Mais comme je vous dis, la semaine prochaine, euh, on va refaire une autre vidéo avec la XS2000 de Vipar Spectra. Eh bien, vous allez voir la différence. Les plans vont être surélevés. Et je vais sûrement mettre deux, deux. Peut-être qu'on va allumer la lumière, là, euh, la P2000. Là. Je pense qu'elle mérite d'être allumée. On vérifie toujours le PPFD. Le PPFD, hein, on a vu ça dernièrement chez Winman. Euh, J'utilise mon cellulaire, donc je filme en ce moment avec mon cellulaire, donc je ne peux pas vous le montrer. Prenez-vous une application avec votre cellulaire, là, PPFD, et vous mettez votre cellulaire à la hauteur des plans, et puis ça va vous donner une indication du nombre de photons, ou je ne sais plus c'est quoi la, la, la, la, la, la définition exacte là, de PPFD. Mais c'est la lumière qui atteint vos plantes un peu, là. C est, c est, tu ne veux pas qu'il y en ait trop parce que euh, c'est trop des petites plantes. Tu veux qu'il y en ait quand même assez pour qu'ils puissent grossir. Donc euh, tout de suite après cette vidéo, je vous le dis tout de suite, cette feuille-là, je vais l'arracher. Elle n'est pas belle, je suis tanné de voir ça. Là. Euh, couleur de défi, défi, déficience, elle aussi ça aussi là je vais enlever ça il y a des, des petites feuilles ici jaunes là on va regarder les trips là j'ai enlevé les lumières ah, des lumières <rire> j'ai enlevé les lunettes euh, vertes pour la, la, les lumières LED les lunettes soleil pour les LED je regarde euh... ça se peut pas qu'il y en ait pas parce que j'ai pas pris de précaution encore j'ai pas euh... j'ai rien fait encore pour M'en départir, des trips, ces insectes là, qui magonnent nos feuilles. Bon, j'en ai un ici. Ça me tente pas bien, bien de le filmer, mais demande spéciale des abonnés. Ah, oh, que j'aime pas ça. Et que j'aime pas ça. On va essayer de voir ça ici, là. Bon, je pense qu'on le voit. On va le faire bouger un peu. Là. Vous le voyez là, sur la rainure. La rainure, oh, c'est effrayant. Il est blanc, là. Il y en a deux. OK, on va les bouger, là. Les voyez-vous bouger, c'est effrayant, c'est effrayant, c'est effrayant. Ah, oh, j'ai perdu le zoom. Vous les voyez, les deux, là? Oh, my God, le zoom va mal. Je suis en train de perdre patience. En tout cas, je pense qu'on les a vus, là bouge pas là on va essayer de les bouger encore oh my god ok c'est fini je les écrase bon deux de moins donc euh, les trips pourquoi que j'ai laisse vivre en ce moment euh, Écoutez, je veux attendre deux d'avoir plus, je vais aller changer de peau à un moment donné. Puis j'ai pas beaucoup de plans en ce moment là. J'ai pas de plans en groupe présentement. J'ai juste les autres. Donc ça me tente pas de dépenser euh, pour euh, soit des shampoings soit un produit en spécifique pour une petite quantité comme ça. Euh, donc je vais attendre d'avoir d'autres plans. J'ai d'autres bébés plans qui vont grossir. Donc, quand je vais acheter mes produits, bien, ça va être efficace ça, pour toute la gang. En tout cas, vous allez voir en temps et lieu. Là. Donc, euh, là, les plants sont vraiment pas beaux. Vraiment pas beaux. Dans 7 jours, dans 7 jours, on fait une autre vidéo. OK? Dans 7 jours, on fait une autre vidéo avec la Bipar Spectra XS2000. Peut-être que la P2000 va être aussi allumée. Les trips, on le sait qu'ils sont là, on le sait que les trips sont là, on ne veut pas de trips euh, avant le début de la floraison. Il me reste encore un peu de temps avant de prendre action. Vous êtes content là où vous les avez vus les trips. Donc dans 7 jours, on va voir l'évolution, <coughs> on veut des feuilles plus en santé, des plus belles couleurs, plus foncées, pas de vert pâle comme ça. Et on veut, on veut que ça grossisse. Donc, euh, j'espère que ça va changer. Euh, on a le Doji ici, numéro 1, qu'on a parti à partir d'une graine de cannabis de Ripper Seed. Ici, on a le GMO. Non, non, non. On a le Glookie numéro 4 à partir d'un clone. Celui-là ici. Lui ici, c'est le GMO Animal Cookie. Numéro 3. Et puis, lui, le Pink Couche numéro 4. Un clone. Donc, écris euh, un commentaire. Donne un pouce à la vidéo. Abonne-toi à mon Patreon pour m'encourager. Et va sur mon Instagram. Toujours intéressant de voir mes stories. Donc, j'apprécie ta présence. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchau, tchau!